Pour utiliser le document Word pour planifier une présentation PowerPoint, euh, voici comment procéder. Donc, sur la première ligne, vous écrivez le titre de votre présentation et le nom du présentateur. Dans le cas de votre travail, mettez votre nom à vous, sinon dans la vraie vie ou dans une situation professionnelle, vous écririez le nom de la personne qui va présenter. Dans « Situation actuelle », vous décrivez essentiellement qu'est-ce qui se passe en ce moment, donc où en sommes-nous, c'est quoi la situation à laquelle vous faites face. Dans le rôle de l'auditoire, vous allez écrire non seulement euh, un bref profil de votre auditoire, mais surtout qu'est-ce qu'eux doivent faire euh, dans la situation actuelle, justement. Donc, dans mon cas à moi, pour vous donner un exemple, Ma situation actuelle, c'est que les gens créent des présentations selon le carcan imposé par PowerPoint. Ça veut dire qu'on lance PowerPoint, puis on, on rentre un titre, puis après ça, ils nous demandent de remplir des puces. Donc, on remplit des puces, puis on met une image, puis on la fait tourner. Puis, ça ne donne pas nécessairement des présentations qui sont très intéressantes ou qui sont captivantes pour l'auditoire. Donc, ça, c'est la situation actuelle. Le rôle de l'auditoire, dans votre cas à vous, moi, l'auditoire, c'est vous, c'est la classe. Et votre rôle, c'est que vous devrez créer des, des présentations percutantes en peu de temps. Donc, votre patron va vous demander de créer des, des présentations qui vont être le plus percutantes possible, puis vous n'aurez pas beaucoup de temps pour le faire. Donc, c'est quoi le problème? Le point A, vous allez définir le problème auquel votre auditoire fait face. Nous, le problème est le suivant, c'est que n'importe qui peut lancer PowerPoint puis remplir les diapositives, puis faire des longues listes à puces, puis faire, euh, créer essentiellement des, des présentations qui sont plutôt ennuyeuses. Ce n'est pas ça qu'on veut, c'est pas ça que votre patron veut recevoir. Donc, qu'est-ce qu'on voudrait atteindre comme résultat? On va aller le mettre au point B. On veut que PowerPoint redevienne l'outil de conception et de création qui devrait être pour maximiser l'impact de vos présentations. C'est quoi la façon qu'on va s'y prendre pour faire ça? C'est le « comment ». Donc, c'est l'invitation à agir qui est au centre entre les deux. L'invitation à agir, c'est ce qui va aider votre auditoire à passer du point A au point B. Dans mon cas à moi, ce que j'essaie de faire, avec succès ou non, c'est de vous convaincre que vous devez absolument planifier vos présentations avant de commencer à créer des diapositives, parce que c'est très difficile de créer des diapositives quand on ne sait pas où on s'en va, quand on ne sait pas qu'est-ce qu'on veut faire, puis quand on ne sait pas qu'est-ce qu'on veut dire à notre auditoire. Donc moi, ça se trouve à être, je veux vous convaincre de ne pas utiliser PowerPoint comme tout le monde le fait présentement. Donc, je veux vous convaincre d'adopter un mode de création de planification analogique, ça veut dire à l'extérieur de PowerPoint, avec vos euh, collants post-it, avec des feuilles volantes, avec un tableau vert ou un tableau blanc, peu importe, mais l'idée, c'est de planifier avant de commencer à créer. Moi, c'est ce que je veux vous convaincre de faire. Les pointes vous avez vu ma présentation en classe, donc je vous ai parlé des erreurs fréquentes. Je vous ai parlé de la méthode Beyond Bullet Points qui est proposée par Microsoft. Euh, J'ai commencé par vous parler des erreurs fréquentes, donc il y en a huit qui reviennent très souvent. Je vous invite à faire attention à ces huit erreurs-là quand vous allez concevoir vos présentations. Ensuite de ça, euh, je vous avais donné quelques mots sur la mémoire, comment la mémoire fonctionne quand les gens écoutent votre présentation. Puis finalement, j'explique le, le mode de présentation, le processus de préparation d'une présentation avec la méthode « Beyond Bullet Points ». Donc, comment on procède, c'est les étapes qu'il y a juste ici. Okay? Les six étapes pour préparer une présentation. Donc, quand vous êtes prêt à passer dans PowerPoint, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va tout simplement aller chercher nos diapositives. Puis les, les diapositives, ça se trouve à être la première ligne ici qui va être le titre. Mon point, euh, ma situation actuelle ainsi que le rôle de mon auditoire, mes points A et B avec mon invitation à agir, puis le détail ici, la colonne de droite. Je n'ai pas besoin des colonnes point clés et explications dans les diapositives. Donc, je vous montre comment faire. Je vais prendre tout simplement ma diapositive de titre. Je m'en vais dans bloc notes, je la colle, je m'en viens ici, je vais juste chercher mes deux autres diapositives. Je vais les copier, je viens les coller ici, je m'en vais ensuite chercher les trois suivantes qui sont ma situation actuelle, mon invitation à agir et le but que je veux atteindre, je vais les coller le seul petit point c'est que quand je colle celle-ci il va me faire euh, une très très très longue ligne, donc je vais les couper comme ça voilà donc, n'importe qui peut lancer PowerPoint, adopter un mode de planification analogique, puis PowerPoint redeviendra l'outil de conception. Je m'en vais à la fin, je fais un retour. Je suis prêt à continuer. En un seul clic, je vais insérer toutes les autres, euh, toutes les autres diapositives. Donc, ça ici sur le côté, c'est les seuls que j'ai besoin pour l'instant. Je vais faire une copie, je m'en vais là et je colle. Voilà, ctrl-v. Donc, dans mon cas, moi, j'ai toutes mes diapositives. Maintenant, je suis prêt à me diriger dans PowerPoint. Je vais sauvegarder mon plan dans mon bloc-notes. Vous voyez ici, euh, je l'ai sauvegardé sous plan. Et je peux maintenant me diriger dans PowerPoint. Je vais effacer la première diapositive pour que ce soit vide. Je vais faire « Nouvelle diapositive » à partir d'un plan. Et je vais aller chercher mon plan en format texte, je fais « Insertion » et je me retrouve avec tout mon plan qui est prêt à travailler. Je peux sélectionner mes diapositives ici sur la gauche pour leur donner une disposition titre, juste pour que le contenu soit au centre. Et si je me place en mode trieuse de diapositives, voilà, j'ai le scénario de ma présentation comme un storyboard de film ou d'animation. Donc, je suis prêt à vraiment me concentrer pour dire « Maintenant, comment je vais illustrer ça, quels sont les arguments que je vais utiliser et puis de quelle façon je vais illustrer chacune de mes diapositives. Alors, c'est des images, des photos, deux ou trois mots, quelques petites animations. Il faut rester le plus simple possible et puis votre présentation, à ce moment-là, va être extrêmement per percutante. Les détails comme tels de votre présentation, vous allez les mettre dans votre mode plan. Donc, si je reviens sur une diapositive, juste ici, je double-clique dessus, voilà, je vais agrandir mon mode, euh, j'ai dit votre mode plan, pardon, dans la zone de détail. Juste ici, dans la zone de commentaires, je vais venir écrire exactement euh, les informations qui soutiennent chacune des diapositives. Donc, « Informations que le présentateur euh, communiquerait à l'auditoire ». L'auditoire, et ça, c'est ce que lui va devoir apprendre ou savoir euh, pour pouvoir présenter. Ici, la diapositive, le titre va disparaître. Ça va être remplacé par l'image ou la photo, ou bien euh, le, le, le petit message, les deux, trois mots que vous allez vouloir utiliser, ou le gros chiffre en pourcentage, si vous parlez d'une augmentation ou d'une diminution. Ça va être remplacé par les, euh, les images que vous allez utiliser pour. Représenter pour supporter ce message-là. Donc voilà, j'espère que ça aide. Euh, je vous souhaite une belle soirée, puis on se reparle très bientôt.